Salut tout le monde, c'est Willman, content avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui. On va transplanter nos 4 plantes dans des 5 gallons. Les 4 plantes qui sont sous la XS 2000 de Vipar Spectra. Lumière LED d'une puissance de 240 watts. Euh, oui, je vous entends crier. Je suis pas sûr que c'est des autoflowers. Je suis pas sûr que c'est des autoflowers. C'est un cadeau d'un abonné. J'suis je pense que c'est aussi des photos périodes. Euh, vous connaissez Monsieur Canox Grow. Il a transplanté ses autoflowers comme Windman. C'est une erreur que j'avais faite. Je ne connaissais pas les autoflowers. Mais, je pense que je vais pff, les transplanter eux autres aussi. On va voir si ça va vraiment, vraiment les ralentir. Et j'ai vraiment hâte de voir là, si ça va euh, fleurir à un moment donné. Donc, les deux Vanilla Frost, on va mettre ça dans les 5 galons. Et les deux... CamDog, Autoflower, je sais pas si c'est ça. En tout cas, on va mettre ça en 100 gallons. Expérience, Winman. De toute façon, si M. Canox Grow transplante ses Autoflower, Winman peut le faire aussi. Mais je pense que M. Canox Grow a regardé la vidéo de Winman et a décidé de transplanter ses Autoflower. Mais ça, c'est mon opinion. Les trois ici, bébé, c'est des trois. C'est trois Mendocino Purps en hein, Animal Cookie euh, de Ripper Seeds. Donc, je vais euh, transplanter euh, ces trois petits bébés-là là, dans des plus gros contenants. Et c'est pas mal ça. Je sais, le Vanilla Frost qui est ici là, a soif. Il boit beaucoup plus que l'autre. Euh, ben, beaucoup. Oui, beaucoup. Alright, gang. Donc, euh, regardez ça, la suite des choses. Les contenants vont grossir, s'agrandir. Êtes-vous prêts? Oh yeah! on regarde le résultat de 3 plantes sur 4 que j'ai transplantées. J'ai transplanté les 2 Vanilla Frost et un CamDog sur 2. Celui-là ici, les racines, n'avaient vraiment pas pris tout l'espace dans son contenant. Donc, euh, je l'ai laissé dans son contenant de deux gallons. Les trois autres, j'ai mis ça dans des 5 gallons. Et puis, ceux-ci, là c'est trois Mendocino Purps croisés en Animal Cookie, on va sûrement voir ça dans une prochaine Grow. Donc, euh, j'ai mis ça dans des 5 gallons, j'ai arrosé 2 litres. 2 litres d'eau, pH, ça a donné 6.4. Donc, 2 litres, litres au 2 Vanilla Frost, 2 litres au Cam Dog. La terre était vraiment sec, sec, sec, sec, sec, sec, sec, euh, Je prends de la terre, là, Promix BX, non, Promix HP, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas aucun nutriment. Donc, je la recycle. Quand je la recycle, euh, s'il si, euh, n'y a rien dedans ou s'il y a des nutriments, bien, ça n'a pas d'importance. Parce qu'au départ, il n'y a pas de nutriments dans ma terre. Donc, la terre que j'ai recyclée, elle était vraiment sèche. Donc, euh, c'est pour ça que 2 litres, euh, c'est pas trop. De toute façon, mes 3 plants que j'ai transplantés, euh, ils prenaient tout l'espace dans le 2 gallons. Donc, avec 2 litres d'eau. Ça va pouvoir atteindre les racines dans le fond du contenant. Donc, ça bouge, ça bouge. Prochaine étape, on va sûrement installer le Scrog. Et ensuite, on met ça en floraison. Peu importe ce qui se passe avec les deux autoflower ou les deux photopériodes, on ne sait pas. C'est un cadeau. Et puis, euh, je ne sais pas là si c'est un... Le gars, il s'est trompé ou quoi que ce soit. Alright gang, un pouce, un commentaire et on se revoit très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Hey hey! Vipar Spectra XS2000.